Ah, parce qu'il y a l'aftertouch le clavier est solide j'aime bien le vous entendez c'est beaucoup plus équilibré très sympa oui il faut que j'arrête de parler anglais ça fait projeter des gouttelettes c'est pas bon pour la période en question vous entendez la stéréo là oh là là Pas à l'aise. Attendez, parce qu'aujourd'hui, euh, je crois qu'on a un produit absolument magique. Jean-Michel, la boîte y a pas de boîte T'as pas la boîte On la refait. Bienvenue dans T'as pas la boîte. Enfin, plutôt dans Jean-Michel n'a pas la boîte. Aujourd'hui, c'est le Cobalt 8. c'est lui. Ce que j'aime bien dans ce synthétiseur, c'est qu'il y a déjà des formes d'ondes analogiques, c'est un virtual analogue. C'est quand même un peu un analogue, mais, mais virtuel, quoi. C'est un, un genre d'imitateur de, de synthétiseur. C'est un peu le, le Nicolas Canteloup des synthétiseurs. Je sais pas si cette comparaison est la meilleure qui, qui puisse être faite dans ce genre de vidéo. Je, ouais, je, je me laisse le temps de la réflexion. C'est <coughs> Parce qu'il y a l'aftertouch. C'est. L'aftertouch. Euh... Et le clavier est solide! Solide! Alors le Cobalt 8, c'est un synthétiseur d'un petit format, vous voyez, 37 touches, beau clavier, une superbe robe bleue. Euh, en fait, on, le châssis va, va vous rappeler énormément euh, celui de l'Argon 8 euh, de la même marque. Évidemment, à l'intérieur, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout le même moteur. Comme je vous ai dit, c'est un virtual analogue. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on va trouver euh, des sons qui vont sonner très analogiques et avec des filtres euh, qui ont été modélisés à l'intérieur de cette machine pour pouvoir sonner vraiment comme les synthétiseurs vintage que vous aimez tant. On va partir de zéro, on va se faire un son parce que c'est intéressant. Il y a un bouton ici qui s'appelle Init, il suffit d'appuyer dessus. Voilà, et en fait ici on a une zone oscillateur, on va pouvoir aller choisir d'abord ce qu'on appelle un algorithme il euh, y a 34 algorithmes à l'intérieur du cobalt 8 et pour chacun de ces algorithmes vous allez pouvoir paramétrer de manière légèrement différente euh, vos oscillateurs et ça va donner des sons donc, qui vont être très très différents les uns des autres je vous laisse écouter là j'ai une sinusoïde de base sur le premier algorithme Vous voyez, c'est presque comme une table d'ondes, mais en réalité si je change d'algorithme, c'est pas du tout pareil en fait. Vous voyez, j'ai une version dite crushed. Je vais encore changer d'algorithme. Ça a rien à voir en fait d'algorithme en algorithme, on va avoir des contrôles qui vont agir différemment sur le son. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de tous les découvrir pour avoir euh, un petit peu connaissance de leurs spécificités et puis bah, utiliser ceux qui vous plaisent le plus. Alors, on va trouver par exemple euh, donc, des trucs de base, hein, donc des formes d'ondes de base, euh, sinusoïde, euh, triangle, euh, carré. On peut faire du spread, un peu comme sur le, le sculpt, le petit cousin. Euh. On a déjà regardé ensemble dans une précédente vidéo. Ça c'est juste un oscillateur qu'on entend, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de chorus, il n'y a rien du tout, c'est juste le premier oscillateur avec l'algorithme 2 ou 3, je ne sais plus. Ça le fait, non <rire> Il y a plein d'algorithmes de, de synchro euh, entre oscillateurs. Par exemple, il y a un synchro carré là. Ça, me dites pas que ça sonne pas. Ça, c'est juste énorme. Oh, la vache Alors, je vais pas tous vous les faire, mais ce qui est intéressant aussi euh, avec le Cobalt 8, comme sur l'Argon 8 d'ailleurs, c'est que la modulation est bien bien bien fourni, c'est-à-dire qu'on va pouvoir moduler par exemple ce paramètre, euh, le bouton que je viens de tourner là. De manière très facile, si je veux l'associer par exemple à une enveloppe, j'ai ici à ma disposition trois enveloppes, une enveloppe de filtre, une enveloppe d'amplification et une enveloppe de modulation. J'ai plus qu'à appuyer sur l'enveloppe de modulation. Il me met un petit M là sur l'écran. Je rappe une deuxième fois pour la passer en mode latch. Et là, en fait, il attend que je lui dise quelle est la destination de ma modulation. Donc je vais juste bouger ce bouton là. Et ça va définir la profondeur. Et puis, bah, j'ai plus qu'à sortir du mode euh, latch. J'ai plus qu'à régler mon enveloppe. Voilà. Je peux mettre de l'attaque. Voilà. Je peux aussi assigner n'importe quel autre paramètre sur cette même enveloppe. Hein. Je peux faire un peu ce que je veux. le Alors là, je peux vous montrer maintenant les filtres, il y en a plusieurs, mais il n'y en a toujours qu'un seul à la fois. C'est un filtre multimode, euh, donc très simplement, le gros bouton qui est là, c'est la fréquence de coupure. Vous voyez, c'est facile et puis, je peux utiliser la résonance qui est là, il y a un bouton réseau. C'est un filtre ladder, on entend très bien qu'en fait, quand on monte la résonance, on perd un peu des basses fréquences. C'est tout à fait normal, c'est comme ça, un filtre ladder. Donc, c'est un comportement logique. Mais du coup, ils ont mis à l'intérieur du Cobalt 8 une version qu'ils ont appelée équilibrée ou Balanced lo-pass. On peut le sélectionner en appuyant sur le bouton patch et puis en allant chercher dans Cut-Off, ici, le Balanced LP. Et là, du coup, on va plus perdre en basse fréquence quand on va utiliser la résonance. Il y a un bouton Morph aussi qui est intéressant. Vous entendez, c'est beaucoup plus équilibré, il y a beaucoup plus de grave. Très sympa. On a aussi euh, dans les filtres disponibles, on a un Balanced High Pass, c'est-à-dire un filtre passe-haut. On peut morpher aussi. Hein. Et puis, on en a un dernier qui s'appelle le Balanced Phase. et Vous allez voir la tête qu'il a, c'est rigolo. T'as eu le son, Jean-Michel C'est pas mortel, ça Et ça, je peux très rapidement le moduler avec le LFO. J'appuie sur LFO 1, je le passe donc en mode latch. Je tourne mon cutoff et je sors du mode Latch. Je peux régler la vitesse de mon LFO ici, la profondeur de mon LFO si j'ai envie, là il est à 64 mais je peux le descendre hein, si j'ai envie. Et puis je peux euh, mettre comme un offset, en quelque sorte, c'est-à-dire un décalage en, en réglant euh, le cutoff sur la valeur qui m'intéresse. Ça, ça permet d'osciller entre deux valeurs que je vais fixer et le centre de ces deux valeurs ce sera la valeur de mon cutoff. Je peux faire en sorte de mettre de la résonance. Et il est morphable aussi celui-là. Regardez. Eh hey, Dites-moi que ça sonne pas ça Je vais réinitialiser un son. Je vais prendre, euh, je sais pas, par exemple. une bête d'Ancyle hein, avec un seul oscillateur. Hein, pour rappel, on choisit son algorithme. Voilà, ensuite, euh, on utilise les paramètres A1 et A2 pour euh, faire les réglages de ces oscillateurs. J'adore celui-là. Eh, c'est la classe ça. Ça, vous voyez, je le mets euh, le A1 dans cet algorithme-là. Je le mets direct sur euh, l'enveloppe de modulation là. Hop, je sors. Ça me donne ce son un peu comme ça. Et si je veux rajouter un deuxième oscillateur, c'est facile. Je vais sur Algorithme 2. Et puis je peux mettre le mix là, euh, au milieu. Vous voyez, on voit ici, mix, quand il est à 1, il est sur l'oscillateur 1. Sinon là, on entend les deux. Sinon, on n'entend que le 2. Donc ça, c'est sympa. Donc là, si je veux entendre que le 2, je me mets tout à droite. Je peux prendre cette forme-là. Puis là, je peux utiliser aussi la même enveloppe de modulation sur ce même paramètre ici. Voilà. OK, je sors du mode d'assignation. OK, et maintenant, je vais faire l'équilibre entre les deux oscillateurs. OK, et puis en utilisant un peu un filtre, je vais utiliser le Balance Face parce que je l'aime bien, le morpher comme ça, mettre de la résonance. C'est presque un Phaser en fait. J'adore ce son. Et puis évidemment, si je passe en mode Shift ici, un bouton Shift, je peux aller faire un accordage fin entre mes deux oscillateurs. Voilà, comme ça. Ok, je vais vous refaire un autre son. Pareil, j'ai envie de vous montrer un petit peu avec une dent de, scie de base ce qu'on est capable de faire. Je vais mettre mon filtre très bas, ok, et mettre une enveloppe de filtre. Ça veut dire appuyer sur ce bouton de filter EG, euh, mettre le sustain à zéro et mettre un peu de decay et puis faire en sorte qu'il y ait de la profondeur. Vous voyez, on entend ce son qui décroît comme ça. Puis on met l'enveloppe de plus en plus bas, la cutoff de plus en plus bas avec le Diket, vous reconnaissez ce son. Ça c'est bien, mais il y a un truc que c'est très très bien faire le Cobalt 8, c'est associer la vélocité du clavier, qui est en plus un très très bon clavier avec aftertouch, super solide. La vélocité du clavier, j'ai envie de l'associer euh, à la profondeur de l'enveloppe de filtre. Pour qu'en fonction de la force avec laquelle je vais appuyer sur les touches, euh, je puisse avoir plus ou moins d'enveloppe de filtre. Ça, c'est une fonction qui est super intéressante. J'appuie sur Vélocité. J'assigne la profondeur de mon filtre, voilà, à 64. Je sors du mode d'assignation. Et puis ensuite, bah du coup, j'ai. Voyez quand j'appuie doucement, mon son est très très filtré. Quand j'appuie fort. Son est un peu moins filtré. Et ça, ça donne tout de suite un peu de dynamique au son, ça lui donne un peu de vie et c'est drôlement bien. Pour donner encore un peu plus de vie au son, il y a un truc génial dans le Cobalt 8, c'est la fonction Drift, euh, ce qui va permettre de faire en sorte que l'oscillateur, euh, il ne soit pas toujours 100% juste. Parce que certes, c'est un, un numérique, donc quelque part, c'est presque un ordinateur dans un synthétiseur. On montre le réglage euh, répar moi Mais. En utilisant la fonction Drift, on va pouvoir lui donner des petites imperfections qui vont rendre le son beaucoup plus intéressant, beaucoup plus organique. Là, c'est un peu too much. Un peu plus de decay. aller encore plus loin, je peux gérer l'espace stéréo de mes oscillateurs. Je peux, en mettant en mode Shift ici, je peux aller tourner ce bouton. Vous voyez où il y a écrit WIT. Il faut que j'arrête de parler anglais, ça fait projeter des gouttelettes, c'est pas bon pour la période en question. Ouais. Vous entendez la stéréo là Oh là là Vous allez me dire, plus on avance, plus ce son se construit, euh, je peux rajouter un effet, si j'ai envie, il y a trois effets, on peut aller sur ces boutons là, FX1 à 3, là je peux aller choisir un effet, mettons que je veux mettre euh, sur FX1, je vais mettre un chorus, ou peut-être même un phaser, tiens. Et puis ensuite, directement, euh, sur les boutons qui sont là, ABC, et puis en mode shift, DEF en dessous, je peux aller régler les paramètres de base de l'effet, comme par exemple le dry-wet. Ok, DEF, Oh oui Sur FX3, j'ai envie de mettre une reverb. Reverb, là. hop, c'est parti. Puis pareil, euh, je peux aller sur les boutons ABC qui sont là pour euh, voilà, régler un petit peu tout ça. La queue de reverb. Je passe en mode Shift pour aller sur le réglage DEF. Le dampening, c'est pour pouvoir euh, euh, atténuer les hautes fréquences. Prédileigh pour donner un peu de réalisme à cette réverbe et un peu de modulation, si on veut. Eh, pas mal, non Donc je vous ai montré un peu tous ces réglages qui permettent d'améliorer la qualité un peu de son son. Non, mais c'est pas tout, parce qu'en fait, il y a encore euh, plein de trucs. Il y a un mode unison euh, qui est ici. Donc ça, si on veut faire par exemple une grosse basse, un gros son, j'ai juste à initialiser un son. C'est vraiment très, très rapide. Je prends euh, une forme d'onde carrée. Hop, je ferme le filtre, je mets de l'enveloppe. Unisson, je me mets en mode shift pour avoir les sérigraphies bleues, j'appuie sur unisson. J'ai plusieurs modes, unisson 2 pour pouvoir avoir deux signaux, deux signaux, unisson 4 pour pouvoir en avoir 4. Unisson 8 pour pouvoir en avoir 8, c'est les 8 voix de polyphonie. Et là, on a un truc qui est quand même assez, assez sérieux quoi. Quand on est en mode unisson, on est monophonique va faire d'accord, alors qu'en stack, on peut faire des accords. Et on pourra faire autant d'accords que ce qu'on a choisi de stack. Par exemple, en stack 2, comme j'ai 8 voix de polyphonie, je pourrais faire 4 notes. Si je suis en stack 4, bah, je pourrais faire que 2 notes. Puis utiliser ensuite le drift. Et puis... Euh... Pff, ouais. Honnêtement, il y a de quoi faire. Plein d'autres trucs encore. Il y a un séquenceur intégré. Hein. Simplement sur chacun des sons, euh, si vous prenez un son comme celui-ci, vous faites play. Voilà. Un autre son, par exemple celui-là. Je joue super bien, je sais. Je... Merci. Ouais. Là, il y a un truc intéressant à noter, c'est que ce qu'on entend dans cette séquence, c'est qu'il y a des paramètres qui évoluent. Ça bouge. C'est pas statique. Et la raison pour laquelle c'est pas statique, c'est que on a jusqu'à quatre, euh, quatre, ce qu'on appelle des lanes d'animation. On peut animer jusqu'à quatre paramètres dans le séquenceur en plus de l'enregistrement des notes. En plus, ce séquenceur, il est polyphonique. Euh, et euh, voilà, ça veut dire qu'on peut enregistrer des accords. On peut aller jusqu'aux huit voix de polyphonie par note, par step. Euh, et ça donne ça. Alors, pour enregistrer une séquence, il n'y a rien de plus simple. On prend un son. Hein, par exemple, euh, je sais pas... Je vais prendre ce son. Alors, je pars d'une séquence vide ici, par exemple celle-ci. Euh, je sors du mode shift, je peux gérer mon tempo ici. Voilà, je, suis, euh, je peux me mettre à 120 si j'ai envie. Euh, je peux aussi, en me mettant en mode shift, aller gérer la longueur de ma séquence. Donc là, elle fait euh, deux mesures. mais Je peux en mettre quatre ou huit si j'ai envie, jusqu'à huit mesures. Donc là, je vais me mettre à, à quatre mesures. Euh, et puis maintenant, j'ai juste à sortir du mode shift et faire record. Il va y avoir un petit clic qui va m'indiquer où est-ce que je dois jouer. Maintenant, je peux enregistrer un paramètre si je veux, par exemple ça là. Hop, décorde. Deux paramètres enregistrés. Et voilà, c'est enregistré. Je sors du mode d'enregistrement. Vous voyez, mes paramètres, ils évoluent en temps réel. Pour retoucher les séquences, on va pas se mentir, ce n'est pas super facile sur l'écran, mais il y a l'application qui s'appelle Modal App, qu'on peut connecter soit sur son ordinateur ou directement en USB avec un Camera Connection Kit sur un iPad par exemple. Ça, ça marche très très bien et ça permet d'avoir des fonctions d'édition plus avancées, plus faciles directement sous vos doigts. Alors au-delà du séquenceur, il y a aussi un arpégiateur dans le Cobalt 8. Je vais vous donner l'exemple d'un son qu'il utilise, par exemple celui-là. Rien de plus facile, on peut aller euh, le paramétrer en, en appuyant sur la touche. Là, il est en status off, mais si je l'allume et que j'appuie là, je peux aller régler les différents paramètres de l'arpégiateur. Donc, la time division, là, il est réglé à la double croche, hein, j'en ai plusieurs à ma disposition. On a ce petit joystick qui est là, Alors, il peut servir de pitch bend, hein, si j'enlève l'arpégiateur. Vous voyez, il peut aller aussi en horizontal, mais aussi en vertical. J'aimerais bien euh, associer le fait de monter le joystick à cet effet. Facile, ben, je me mets à regarder en mode Shift, euh, je vais choisir Y+, c'est-à-dire euh, le fait d'aller en vertical, en positif. Donc j'appuie sur Y+. Et puis ensuite, bah, j'ai juste à tourner ce bouton. Voilà. Je sors maintenant du mode d'assignation. Allez, écoutez ça. Eh, classe, non Eh, Jean-Michel, pas classe ou pas classe voilà, dernier truc, on peut, comme je vous l'ai dit, raccorder à l'application iPad, mais on peut aussi faire entrer du son à l'intérieur de ce Cobalt 8, puisqu'il y a une entrée, en fait, euh, euh, audio input, qui va vous permettre d'exploiter le filtre et les effets qui sont à l'intérieur du synthé. Donc si vous avez d'autres instruments que vous souhaitez traiter avec le Cobalt 8, c'est tout à fait possible, voire euh, même ça va leur donner une petite couleur sympa euh, qu'ils n'avaient pas avant. Il euh, y a quoi d'autre Ah, attends il y a aussi des entrées-sorties synchro pour pouvoir synchroniser des Volca ou des appareils analogiques. Ça c'est pratique, par exemple, si votre arpégiateur ou votre séquenceur doit être synchronisé avec ce Cobalt 8, vous pouvez le faire avec ces sorties. Alors, alors attendez, Les oh, des tâches, euh, oui, non parce que, attendez, non, parce que là, ce synthétiseur, oh, c'est ah, incroyable. Voilà, c'était le Cobalt 8 de Modal Electronics. Si vous êtes intéressé par le sound design, le son analogique, l'accès direct à des fonctionnalités super cool, vous pouvez vous l'acheter. Euh, C'est un, un beau cadeau de Noël pour, euh, pour Noël de l'année dernière, par exemple. Je sais pas. Ou le Noël de l'année d'avant. Euh, vous avez sans doute des Noëls de retard comme moi. Donc, euh, moi, j'achète tout le temps des synthés. Noël un peu tout le temps. Euh, Cobalt 8, n'hésitez pas à aller dans la description. Vous trouverez euh, des liens vers l'algame Web Store pour pouvoir éventuellement l'acheter. Très important aussi. N'oubliez pas de mettre des centaines de millions de likes, euh, chacun d'entre vous. Hein, si vous pouviez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pouces. Comment ça on peut mettre qu'un like Qu'est-ce que c'est que ça Jean-Michel Je t'avais dit qu'il fallait une plateforme où on pouvait liker plusieurs fois. You quoi YouTube Je sais pas moi, la technologie, je... ce YouTube là, aucun avenir. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à aller aussi sur la chaîne Les Sondiers, et puis on se dit à la prochaine fois.